Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va voir communication progressive du français avec 270 activités, un cours vraiment très intéressant pour vous. Je parle aux adolescents, aux faux adolescents, aux adultes, qui ont un niveau de français un peu débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Voici l'activité d'aujourd'hui. Alors, le thème, c'est parler des lieux et des objets. Le thème de la communication pour aujourd'hui, c'est parler des lieux et des objets. Comme acte de parole, on a 20. Euh, parler d'un besoin. Parler d'un besoin. La situation d'aujourd'hui, c'est dans un nouveau bureau. Alors, côté grammaire, on va voir le verbe en « est ». Ça veut dire le verbe. Le premier groupe en subjonctif. Et vocabulaire, on va voir quelques mots ou vocabulaire qui sont véhiculés dans l'association de communication dans un nouveau bureau. Posez donc l'association d'aujourd'hui dans un nouveau bureau. Alors Regardez bien s'il vous plaît ici cette image. C'est un nouveau bureau. Et la duel et Vincent. Alors, de quoi avons-nous besoin C'est Duel, c'est Vincent Alors, de quoi avons-nous besoin C'est parler d'un besoin. On dit, de quoi avons-nous besoin Vincent répond, il nous faut deux ordinateurs. Portable, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Alors, de quoi avons-nous besoin pour ce nouveau bureau Il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. La douelle. Tu as besoin d'un téléphone mobile Tu as besoin d'un téléphone mobile quelle question Bien sûr, tu me vois son téléphone mobile. Tu as besoin d'un. Tu as besoin d'un téléphone mobile Quelle question Bien sûr, tu me vois son téléphone mobile. Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haute Je passe mes journées à consulter le net. Oui, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison, il faut que je téléphone à Bruno. Il a promis de nous aider. Alors dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Quelle question, bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile. Il faut aussi que nous demandions...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 c'est le minimum d'après vincent là, ils ont besoin aussi de téléphone mobile ça veut dire portable et aussi une connexion à internet à débit ou euh, un site ils ont besoin aussi d'un site internet alors on passe maintenant Alors, toujours avec l'acte parole, parler d'un besoin, voici manière de dire. De quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous vraiment besoin? De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de plus non. Qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il nous faut Qu'est-ce qu'il vous faut Alors, il y a trois façons. Soit on dit qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il nous faut Qu'est-ce qu'il vous faut Il faut que plus subjonctif. C'est-à-dire qu'il faut que plus un verbe au subjonctif. De quoi avez-vous besoin De quoi avez-vous besoin Tu as besoin de plus non Ou il me faut, ou il nous faut plus non C'est-à-dire il y a plusieurs façons de, de parler d'un besoin. Alors normalement on pose la question on dit de quoi avons-nous besoin de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? De quoi avez-vous besoin? Alors pour répondre, on dit, j'ai besoin de plus non. Il faut que plus non. Ou tu as besoin de plus non. Ou il me faut, il nous faut plus non. Alors maintenant, côté grammaire, on parle de le subjonctif du verbe du premier groupe, c'est-à-dire en ER, en E. Er. Même conjugaison que le présent de l'indicatif, sauf que nous et vous, il y a une différence. Par exemple, il faut que nous parlions. Il faut que vous parliez. Mais les autres restent tels qu'ils. Il faut que nous trouvions. Il faut que vous trouviez. Il faut que nous demandions. Il faut que vous demandiez. Alors on dit, il faut que je parle. Il faut que tu parles. Il faut qu'il parle. Il faut que nous parlions. Il faut que vous parliez il faut qu'il parle. C'est la même chose pour le verbe trouver. Il faut que je trouve, il faut que tu trouves, il faut qu'il trouve, il faut que nous trouvions, il faut que vous trouviez, il faut qu'il trouve. C'est la même chose pour demander. Il faut que je demande, il faut que tu demandes, il faut qu'il demande, il faut que nous demandions, il faut que vous demandiez, il faut qu'il demande. Voilà. Alors il y a une petite différence ici. Lorsqu'on parle de nous et vous, il y a une petite différence. Il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, il faut que nous trouvions, il faut que vous trouviez, il faut que nous demandions, il faut que vous demandiez. Pour côté vocabulaire, on dit un téléphone mobile, c'est-à-dire portable. Tapez un, un, un, un document sur un ordinateur, ou taper un document sur portable. Pardon. Alors un téléphone mobile. Ça veut dire euh, portable. Un téléphone mobile veut dire portable. Taper un document sur un ordinateur. Ou portable avec un logiciel de traitement de texte. L Imprimer un document sur une imprimante. Tout ça en relation avec l'informatique. Photocopier grâce à une photocopieuse. Utiliser un fax. Ça veut dire un, veut dire un télécopieur, un appareil photo digital. Ça veut dire un numérique. Quand c'était la toile, ça veut dire le net. Surfer sur le net. Veut... Surfer sur Internet. Se connecter. Ça veut aller sur le site www. Créer un site Internet. Envoyer par courriel. Ça veut dire par email. Ou télécharger son rapport avec son rapport avec l'informatique voilà. alors n'oublie pas aussi manière de dire c'est lorsqu'on parle de euh, parler d'un besoin de quoi avons-nous besoin de quoi as-tu besoin pour, pour que pour poser question, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que nous vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut, pour répondre, simplement, de quoi avez-vous besoin aussi, j'ai besoin d'eux, il faut que, plus subjonctif, j'ai besoin d'eux, il nous faut, il nous faut, n'oublie pas aussi euh, d'apprendre par cœur le subjonctif de verbes du premier groupe, et on, on a parlé de parler d'un besoin, du thème, parler des lieux et des objets. C'est le dernier cours de de ce thème. Parler des lieux et des objets. C'est-à-dire la prochaine fois, on va voir. Prochain euh, prochainement, prochaine, oui, prochainement. On va voir des activités pour euh, parler des lieux et des objets. D'accord? Alors on si, se. Alors, je viens de vous expliquer parler d'un besoin comme acte de parole du thème, parler des lieux et des objets. Prochaine fois ou prochainement, on va voir les activités à ce thème, parler des lieux et des objets. On va corriger, on va vous expliquer, on va corriger, on va parler un peu, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu ce thème, parler des lieux et des objets. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, je vais en Vous pouvez aussi mettre des likes, des commentaires, ajouter aussi des commentaires au-dessus de chaque vidéo. Et de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés C'est Avec vous, M. Sefzalel, de la chaîne je communique sur YouTube. Merci de votre attention. À la prochaine.